Voilà, buenos dias, amigos Hoy es la daube Voilà, bon, je pense que vous savez Donc aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre on en fait, il y a un an de la chaîne Donc, est-ce que vous vous souvenez de cet endroit-là Bon, maintenant, il y avait des travaux qu'il n'y avait pas avant Voilà, il y a une grue, c'est stylé C'est vraiment stylé Bref, et ça se fait il y a un an mais c'était c'est merde.com. Comme vous voyez, j'habite dans un bled paumé C'est mon premier vlog, alors abonnez-vous, merci Donc voilà, c'était vachement nul Donc cette vidéo sera pas montée, hein. ça sert à rien Regardez le temps comment c'est pas beau, c'est pas Jojo, c'est pas Bernard, ce n'est pas ouf, donc voilà. Donc aussi pour vous annoncer que demain, à partir de 10h, j'espère que vous pourrez être là. Tiens, je vais stream un peu de hide online et certainement du Free Fire parce que c'est quand même vachement cool. Regardez, j'aime pas peu faire des zooms. Voilà, et euh, bah, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que je, je dis tout. Donc en, en description, voilà, base de la double YouTube, je le mets pas puisqu'il n'y a pas de montage. Je vais faire que de le répéter, ça va être horrible Fait bon quand même dehors Allez dehors les enfants, c'est bien Attends, j'ai pas envie de vous montrer le portail des gens J'espère qu'on voit pas leur adresse Je ne sais pas Alors On va se mettre plutôt comme ça C'est mieux pour vous, je pense Donc, euh, bah, vous avez vu J'ai battu le record de, qui est de 7 secondes J'ai battu 7 secondes hein. Rien que pour ça, tu peux mettre un pouce rouge tu mets un pouce rouge, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu as envie. Si t'as pas envie, tu t'abonnes pas, écoute, c'est pas grave. Mais voilà, à 1 million d'abonnés, je manque mon visage. Donc, bah abonnez-vous s'il vous plaît. Et abonnez-vous à, à Milac parce que c'est le meilleur youtubeur du monde. Voilà, il n'y a rien de mieux que Milac. C'est bien évidemment une blague. Vous vous abonnez à qui vous voulez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, bah, je serai content. Ça me soutiendra. Regardez, plus, je fais des zooms. Je vais vous montrer le ciel. Regarde, on voit les câbles électriques pour cette wifi qui est dégueulasse. Putain, en fait, faire 10 minutes de vidéo, c'est vraiment simple. Déjà, je suis à 2 minutes en disant de la merde inconsidérable. Ça ne veut rien dire, mais taisez-vous. Et ça fait déjà 2 minutes, quoi. Tu vois, je dis n'importe quoi, regarde. Merde inconsidérable. Ça veut rien dire. Donc, c'est de la merde. Attends, je vais vous dézoomer, voilà. Et ça fait quand même du montage vachement stylé. Donc, film à partir d'un iPhone 5, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, c'est un nouveau vlog, un an de la chaîne, j'espère que vous êtes content que ma chaîne ait un an. Aussi, euh, le mercredi 5 juin, si je dis pas de conneries, je streamerai euh, le live de Pokémon, voilà, ça on s'en fout peut-être un peu. Et le 28 juin, un jour que j'ai très hâte, pour ceux qui savent pas, c'est la sortie de Mario Maker 2 sur la Switch. Pas sur la Wii U, et heureusement d'ailleurs, voilà, bon, hop, je fais des toupies. D'ailleurs, regardez, est-ce que vous savez que ça, c'est une plante Une yeux plante. faut s'occuper des plantes. Il faut faire du jardinage. Faites du jardinage, les gens. C'est important. Bon, bah, hey, j'ai pas fait de montage et c'est pas dégueu. Juste avec des zooms, tu peux faire quelque chose de pas dégueu. Attends, voilà. Et en plus, hey, ça sera en 1080p, mec. En 1080p pour une vidéo aussi merdique que ça. 1080p, mec. Alors que ma première vidéo, si je dis pas de la merde, elle est en 480. Ça trompe beaucoup, c'est parce que... Attends. Non. Attends, mec. Je sais pas si vous voyez, mais... J'ai un que rouge, j'en pas, mec. Je crois qu'il faut que j'y aille. Laissez un pouce rouge, abonnez-vous, s'il vous plaît. Non, attends, mec. Je sais pas s'il si me voit, il se barre. Oh putain. Pff, pff, pff. Eh bah ben, n'hésitez pas à fêter les. Voilà, donc euh, je voulais fêter l'anniversaire de ma chaîne ainsi qu'un ami qui se reconnaîtra forcément. Donc, bon anniversaire à vous deux, principalement ma chaîne quand même, ainsi que bon anniversaire à la chaîne de Air Force One. Voilà, bon anniversaire à vous tous. Il y a une voiture Elle ne sent pas venir vers moi Donc tout va bien Donc euh, voilà bah Tout ce que j'avais à dire bon, 4 minutes de vidéo c'est mieux que 7 C'est euh, 8 fois plus dans de tête Non c'est 7 fois plus environ Mais c'est pas grave C'est ah, bah, bah, Bref c'est 70 fois plus On s'en bat les couilles Il y a une voiture. La, la, la voiture Je vous la montre pas Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Je ne vous l'ai pas montrer. Pour ceux que ça intéresse C'est une Peugeot Je crois Je ne suis pas expert en voiture Voilà ce truc que j'ai mis en voiture, c'est Cars, RPZ, Bro, PZ Cousin, 94, des tri Club. Et aussi pour ceux que ça intéresse, attention.